Communication et entreprise du 18 au 21e siècle est un ouvrage donc, sous la, la direction de, de Régis Boula et, et Laurent Héberger. Euh, cet ouvrage va euh, déployer un large panel d'études de cas qui couvre donc, la, de l'émergence de, de des modes de l'industrie textile avec euh, l'émergence de l'industrialisation à la fin du 18e siècle jusqu'à l'industrie horlogère de luxe suisse euh, contemporaine en passant par des, par, par, par des cas d'entreprise publiques ou privées qui permettent justement de, de, de voir l'adaptation des, des discours communicationnels en fonction des, des statuts d'entreprise. De, euh, C'est un ouvrage qui euh, retrace euh, l'influence des, des, des marchés en lien avec euh, l'émergence de, de droits euh, des marques euh, au XIXe siècle, qui va également se pencher sur les différentes temporalités de la communication, des communications de crise, de l'immédiateté, de l'émergence de l'immédiateté, euh, qui va aborder également donc, les modèles euh, nationaux ou euh, qu'on peut considérer comme nationaux, euh, américanisation euh, de la communication euh, après euh, la Deuxième Guerre mondiale par exemple, ou encore qui va questionner euh, le paradoxe d'un euh, appel à la tradition à une ère de communication qui utilise des outils numériques toujours plus modernes et toujours euh, à plus à la pointe de la révolution numérique. Voilà. Donc c'est un ouvrage. Euh, qui regroupe une douzaine de communications que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies également sur le site euh, des éditions de l'UTBM et comme vous le voyez qui va euh, parler notamment de comment vendre une odeur très particulière qui émerge au 19e siècle et tant d'autres questions que vous retrouverez dans cet ouvrage.